Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour vous parler de cette semaine du 23 au 29 avril. Eh bien, le soleil est toujours en taureau hein, bien évidemment dans le premier décan et il est en bon aspect avec Saturne alors ça c'est quand même quelque chose euh, qui peut vous donner le sentiment d'avoir acquis euh, ou de conserver euh, d'ailleurs une stabilité avec euh, Saturne il y a toujours euh, euh, des bases un petit peu solides, quelque chose qu'on a construit et on s'aperçoit que bah, c'est bien construit que ça peut durer que ça peut s'installer dans le temps. Alors, il peut s'agir aussi bien d'une relation amoureuse que d'un travail, quelque chose, en tout cas, à quoi vous tenez Parce que le taureau, c'est quand même un, un signe qui, qui aime conserver, garder, acquérir. Je ne connais pas de taureau, ou alors vraiment exceptionnel, qui dès ses, ses premiers jobs, n'essaye pas de s'acheter quelque chose, un bien immobilier, parce que c'est un problème de sécurité, hein, en fait, chez le taureau, il a besoin euh, de se sentir euh, sécure. Et c'est vrai qu'avec le bon aspect euh, que Saturne vous envoie, eh bien, vous allez vous sentir sécure. Et sécure, euh, bon, dans, dans des domaines euh, quand même assez importants, puisqu'en fait, euh, si vous voulez, ça fait bon aspect avec la maison 11, et avec l'opposé de la maison 11 c'est à dire la maison 5 c'est à la fois dans les amitiés et les projets que vous allez hein, être vraiment sérieux rigoureux euh, fidèle hein, et dans votre vie euh, créative ou sentimentale euh, représentée par la 5 où vous allez pouvoir euh, établir des bonnes bases hein, d'une manière ou d'une autre alors évidemment, hein, euh, c'est valable pour tout le monde. Euh, on a tous, je vous le disais la semaine dernière, on a tous du taureau en nous. Donc la part du taureau qui est en vous et qui s'exprime dans tel ou tel domaine, eh ben, elle va être sécurisante. Les signes qui sont euh, en harmonie, et je répète que c'est le premier des camps hein, de ces signes, euh, bon, alors évidemment le taureau, le cancer, la vierge, euh, bon, euh, le scorpion c'est euh, moite-moite, euh, le capricorne et les poissons, hein, vous êtes en harmonie euh, avec euh, cette conjoncture. Euh, bon, maintenant les signes fixes, Bon, je ne suis pas sûre que ce soit vraiment euh, désagréable, simplement il faut être... Un petit peu plus ferme, peut-être un petit peu plus rigoureux. je parle là des lions euh, et des Verseaux hein, surtout euh, parce que bon euh, euh, le taureau représente euh, votre euh, la famille, euh, l'intimité etc la maison et euh, c'est peut-être des domaines où il faut que vous soyez un petit peu plus euh, constructif. Dans le registre des activités, évidemment, on prend Mars, hein, qui gère toutes vos énergies, hein, aussi bien l'énergie physique que l'énergie euh, mentale, hein, on, on est d'accord. Donc, si vous voulez, Mars est toujours euh, en cancer, mais elle est, euh, cette semaine, en bon aspect euh, avec Uranus. Euh, Qu'est-ce que ça peut signifier Bon, Mars, c'est euh, l'action, euh, donc les énergies qui s'expriment, à travers des actions, des décisions, euh, une volonté, une persévérance, hein, vous voyez, tout, tout ce côté-là. Et Uranus, bon, bah, c'est une planète quand même euh, hein, qui, qui gère euh, tout ce qui est euh, surprenant, nouveau, euh, euh, parfois il euh, y a un petit peu d'instabilité, euh, on ne sait pas où on va… Euh, mais bon par exemple ça va être une bonne semaine si vous avez euh, quelque chose à mettre en, en place à démarrer euh, le fait que uranus soit dans le dans la course hein, va peut-être vous aider à donner une bonne accélération hein, au départ parce que on n'oublie pas non plus que c'est une planète de stress hein, une planète d'urgence d'impatience donc euh, mars et uranus ensemble c'est encore plus impatient hein, que ce chaque planète seule dans son coin. Donc certainement, ceux qui sont en rapport hein, avec cette configuration, et, et je vous dirai les signes tout à l'heure, elle sera... Surtout le deuxième décor, un hein, des signes. Euh, bah, euh, disons que peut-être que l'impatience va vous obliger à agir, mais euh, de manière euh, positive. Hein, euh, ce ne sera pas du tout euh, quelque chose de, de, de négatif puisque Mars et Uranus sont en bon aspect, c'est-à-dire qu'elles vont euh, leurs énergies vont s'ajouter l'une à l'autre pour euh, vous faire euh, aller de l'avant. Hein, euh, euh, Mars nous pousse hein, à aller de l'avant ou prendre des décisions et que bah, vous le ferez un petit peu sous tension, sous pression, mais c'est une pression que vous vous mettrez vous-même parce que vous serez content finalement d'atteindre hein, l'un de, de vos objectifs ou, ou de concrétiser l'un de vos projets les signes qui sont en, en, en harmonie, hein, euh, on va partir euh, du, du cancer hein, évidemment, qui est euh, hein, le premier signe à, à être euh, comment dire, en phase hein, avec cette conjoncture. Ensuite, bien, la Vierge hein, aussi, Uranus est en très bon aspect avec vous, le Scorpion euh, évidemment, hein. et puis bon, on arrive après aux Poissons euh, qui sont bien euh, servis hein, par cette conjoncture, et puis les Taureaux aussi, hein, euh, hein. c'est votre, votre deuxième décan hein, qui reçoit euh, donc Uranus. on en vient à nos amours, à vos amours, et donc à Vénus, et Vénus, elle n'a pas changé de signe, hein. elle a changé de décan, elle est toujours en gémeaux, elle est dans le deuxième décan, et elle ne fait aucun aspect, c'est-à-dire qu'elle est, -à -dire qu elle est euh, libre, hein. elle n'a euh, aucune autre planète pour l'empêcher d'être elle-même. Donc être elle-même, c'est, hein, je vous l'ai dit la semaine dernière, de la légèreté, un sentiment de bon, de jouer, hein, peut-être de jouer avec vos sentiments, hein, de vous croire amoureux, ou de jouer avec les sentiments de l'autre, d'être un petit peu séducteur, de flirter, euh, euh, de montrer de l'intérêt à quelqu'un, alors que bon, bah, euh vous vous y intéressez pas forcément, mais parce que vous allez avoir besoin de de, de jouer avec votre séduction, hein, de vous dire que ça peut marcher encore, euh, quel que soit votre âge, hein, parce que la Vénus des Gémeaux, elle fait ressortir ce qu'il y a de jeune en nous, et hein, on garde toujours quelque, so quelque chose de jeune, euh, quel que soit notre âge. Donc cette euh, Vénus, elle vous dit hein, d'être un petit peu flirte, hein, d'être, euh, comment dire... Euh, euh, euh, de faire en sorte que l'autre se pose des questions. Hein, mais bon qu'est ce qui se passe pourquoi il ou elle me fait m'envoie des signaux hein, on, on est aussi dans un dans quelque chose où la communication est, est importante hein, avec vénus en gémeaux donc peut-être vous allez envoyer recevoir plein de, de messages de textos de, de mails. vous allez échanger peut-être avec quelqu'un avec qui il pourrait se passer quelque chose et puis bon euh, deuxième décan euh, des signes bon vous êtes un petit peu plus impliqué et il est possible que vous fassiez euh, des rencontres bon des rencontres euh, passagères hein. on ne se lance pas dans quelque chose de sérieux avec vénus en gémeaux hein. ça, ça reste vraiment euh, de du flirt de l'aventure donc les signes qui sont en harmonie avec cette Vénus, euh, bien sûr le Gémeaux, hein, c'est vous qui avez le plus de chances de, de faire des rencontres. Euh, ensuite le Lion, la Balance, le Verseau, le Bélier. Voilà, vous êtes tous euh, hein, bien servis par cette Vénus qui est, bon, un petit peu rapide, il faut le dire. Hein. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine, amusante, je l'espère, et vous pouvez nous retrouver comme d'habitude sur notre live du mardi soir, sur nos réseaux sociaux. On peut aussi vous donner des consultations, Zoé et moi, et si vous voulez en apprendre plus sur l'astrologie, eh vous allez sur notre site, c'est Bonne semaine